Chers traders et investisseurs, vendredi 28 août, bonjour. Les jours se suivent et se ressemblent terriblement en ce moment et c'est la raison pour laquelle nous n'intervenons pas tous les jours. Ça ne sert pas à grand-chose. En effet, les marchés sont au même niveau qu'au début de la semaine et ni les échanges de Jackson Hole ni aucun nouvel événement géopolitique ne font bouger les marchés. Nous devons faire preuve de patience. Les annonces de relance à venir et l'approche des élections américaines pourraient bien animer les marchés à court terme. Cependant, la hausse ininterrompue du Nasdaq sans aucune, consolida sans aucune consolidation ne nous paraît pas saine du tout du tout. A voir. Bref.